Bonjour les amis, je vous retrouve pour le tirage des euh, signes du lion, ascendant lune ou Vénus en lion. Vous pouvez vous retrouver, mais pas que, parce qu'effectivement votre ascendant et votre lune a son mot à dire. Donc, euh, regardez avec discernement. On va regarder quels sont euh, les conseils pour vous sur le domaine financier euh, pour attirer l'abondance, pour éviter la catastrophe. <rire> pour les lions sur ce mois de décembre, allez, l'énergie des anges, qu'est-ce que les anges vous disent financement fructueux, waouh, bien, nature abondante, Ah, c'est marrant, je l'avais dans les Gémeaux, c'est cette carte qui, avait, qui était tombée, donc on, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, et ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu, sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, « Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infini, immensité. » Et en plus, c'est de la même couleur, on a un financement fructueux. Donc voilà, cette façon de vous connecter à la nature va vous apporter euh, beaucoup plus de facilité pour attirer l'argent. Euh, mes amis, yons. Alors, votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas les soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc, si vous avez une idée en tête, un projet, quelque part, vous êtes retenu parce que vous vous dites « mince, comment je vais faire pour y arriver financièrement euh, ?» bah, Apparemment, on va vous soutenir, on va vous aider à trouver les bonnes personnes, les bonnes situations, à vous alléger un petit peu et à faire euh, de, votre, de votre envie, de votre désir quelque chose de réel. Bien. Très, très bien. Allez, les lions. Lions au mois de décembre. Regarde. Élévation. Énorme. Avancer, progresser, s'améliorer, passer à un niveau supérieur quand même pas mal. Allez, Lilian, qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre pour vous Alors, on a on tend la main. Donc, il y a une proposition qui vous est donnée. Ça peut être un petit peu sentimental. Hein. On a de la bienveillance, de la générosité. Quelqu'un qui essaye de vous aider ou quelqu'un qui essaye de vous donner un petit peu d'amour, de, de tendresse. Ouh Alors là, apparemment, c'est légitime. Hein. Ça va être un petit peu plus d'équilibre qui va vous être offert sur ce mois de décembre. où Il y a une notion de, de contrat, en fait, effectivement. Euh, C'est peut-être l'attente d'une situation qui va se régler en votre faveur et que, voilà, ça va être positif, en fait. C'est très, très positif. Le yin et le yang, le masculin et le féminin, l'équilibre, l'harmonie, la décision de justice, la décision divine. C'est peut-être aussi une aide divine. En étant dans la nature, vous allez attirer à vous les personnes et les situations les meilleures. Donc, euh, proposition de contrat aussi, proposition d'engagement pour les lions. Peut-être une proposition sentimentale de s'engager avec l'autre aussi, puisqu'il y a, il y a de la douceur avec cette euh, cette main qui se tend qui tend une rose. Alors mes amis lions sur le mois de décembre, rencontre, discussion, donc vous allez parler. Oula sur un blocage apparemment. Oh regardez une histoire de couple encore. Alors, sur le début du mois, il y a une rencontre, il y a une, euh, il y a une personne qui va peut-être euh, oser dire les choses, oser vous parler. Je me demande si vous n'allez pas parler d'un blocage dans un contrat. Vous n'allez pas parler en tête à tête, dans un endroit fermé, euh, pour un engagement. Ça peut être aussi de parler de votre entreprise ici, de cet engagement de cette entreprise que vous sentez prisonnier, si vous n'êtes pas bien. En tout cas, l'énergie est de la, la communication, le cœur à cœur, mes amis, euh, Lyon, vous allez être en face de quelqu'un, vous allez rencontrer une personne qui va quand même avoir un intérêt pour vous. Euh, sur le milieu du mois, donc il y a quelques blocages, il y a quelques envies euh, peut-être de vous délivrer. Euh, vous avez envie de vous délivrer d'une situation. Peut-être que vous avez envie de vous délivrer d'un contrat d'engagement avec une personne ou avec euh, une entreprise. Et c'est ça, le, le, en fait, le fait d'avoir euh, une opportunité nouvelle d'aller vers autre chose. En tout cas, il peut, il, peut, il peut se passer quelque chose à la fin du mois, parce qu'on a un contrat, clairement, un engagement, euh, une, une union, hein. on a une union, mais on peut être un petit peu paralysé avec cette, ce blocage, paralysé au niveau de la communication, au niveau du cœur, au niveau de l'engagement. Euh, je me demande si ce n'est pas en lien avec le sentimental, hein, quand même. Parce qu'on offre, euh, on a bien vu qu'on offrait on offrait une légitimité, hein. on a envie de douceur, on a envie de vous proposer quelque chose, mais peut-être que vous êtes un peu paralysé, mes amis Lyon. Ou alors, vous faites une rencontre, c'est vrai que sur le plan énergétique, vous faites une rencontre, vous parlez avec quelqu'un, mais monsieur ou madame est bloqué sentimentalement ou dans un contrat, euh, par exemple, d'engagement. Allez, on continue pour vous professionnellement. Les énergies, messages, donc communication. Décidément, il y a de la communication. Oui, waouh Et on a des désirs qui vont être réalisés par message. Alors, tout ce qui est professionnel, tiens, j'ai confirmation. Tout ce qui est professionnel, ça veut me dire que vous allez avoir des courriers, des démarches, des choses à faire. Si vous voulez chercher quelque chose qui vous plaît, oui, vous allez le faire. Euh, oui, il y a un gros oui ici. Un déblocage de situation, justement, sur vos désirs, ce que vous attendez. Il y a une communication générale. On va dire, en général, qui va vous plaire, qui va, vous, qui va mettre en place vos désirs, mes amis Lyon, euh, qui va répondre à vos attentes. Il y a des démarches, euh, peut-être pour chercher, trouver un emploi ou euh, pour répondre à des messages. Et vous allez dire, OK, c'est bon, maintenant, cette fois-ci, j'y vais. Hein, voilà, je réponds oui à ce message où il y a une candidature qui est acceptée. Et ça va vraiment vous faire plaisir parce qu'on a le chakra sacré qui réalise les désirs, en fait ce que vous, profondément, ce que vous voulez. Oui, désir réalisé. Donc, professionnellement, c'est très, très bien, mes amis lions. Vous réalisez vos désirs, vous avez des communications dans ce sens, euh, des aboutissements, en fait. Alors, financièrement, ouverture, porte. Ah, encore, savoir et connaissance, ok. C'est en lien, peut-être, avec quelqu'un que vous connaissez. Et, oula, noir <rire> Alors, financièrement, il y a une ouverture sur le début du mois, peut-être grâce à ce message. Il y a une proposition de quelqu'un que vous connaissez ou d'apprendre quelque chose, ici de nouveau, hein, me dit, d'apprendre quelque chose de nouveau parce qu'aujourd'hui, euh, vous ne le savez pas encore, mais il y, y a une situation qui va régler euh, ce que vous... Alors, attendez, comment je pourrais vous le dire ce, ce que vous avez en vous, en fait, ce, ce pourquoi vous êtes fait. Euh, c'est peut-être confus aujourd'hui, mais ça va devenir de plus en plus logique. Ce que vous allez apprendre sur le mois de décembre va peut-être vous sortir d'un état de confusion, en fait. Il y a une opportunité par rapport à vos connaissances, des connaissances qui sont cachées pour moi, quelque chose en vous, hein, comme le, là. Des désirs qui répondent, par exemple, vous faites quelque chose depuis longtemps, vous allez, euh, je ne sais pas moi, moi je dis n'importe quoi, vous êtes dans l'usine, vous faites des choses qui ne vous plaisent plus et au fond de vous, vous avez toujours rêvé de devenir euh, euh, boulanger, artiste, je ne sais quoi et c'est ça en fait, c'est ça votre métier, c'est ça votre mission de vie parce que vous le savez au fond de vous. C'est peut-être quelque chose comme ça, une opportunité de découvrir… Euh, un travail qui va vous rapporter de l'argent Mais qui est au fond de vous Ou c'est quelqu'un qui va vous proposer Quelqu'un de votre entourage Quelqu'un qui vient à vous Qui vous offre quelque chose que vous ne savez peut-être pas Que vous savez faire Voyez, C'est confus en fait C'est confus Ça peut me dire aussi que vous avez l'opportunité D'aider quelqu'un qui est dans la confusion financière vous avez une personne qui a, qui a du mal en ce moment autour de vous et vous avez besoin de, de l'aider, ok Elle a besoin de vos, de vos conseils, par exemple, financiers. Sentimentalement. Oh, lit, carrément. Alors, ouf, mon Dieu, au secours. Que... Aïe, aïe, aïe, interrogation. Ah là là, c'est la confusion dans le domaine sentimental. Là j'ai trois cartes évidentes, hein. c'est énorme parce que le lit ça peut être une relation sexuelle avec de la trahison derrière des mensonges Et donc point d'interrogation, vous ne savez pas où vous en êtes Soit vous avez des problèmes par rapport à une relation qui est justement un peu malade, on va dire vous êtes malade Il y a une notion de trahison, de jalousie, euh, de quelqu'un de mauvais, donc attention mais Alors, on, va, on va voir ce qui se passe sur, euh, de l'autre côté mais euh, déjà, en général, faites attention à toutes sortes de relations qui sont extra-conjugales, euh, des relations uniquement sexuelles, où il n'y a pas, pas d'échange, il y a juste du profit. Ou alors que euh, la personne, elle, pour l'instant, elle, elle va, elle vient, hein, et que ça, met, ça vous met dans l'interrogation. Mais à million, faites attention à quelqu'un, effectivement, qui, qui vous manipule, euh, qui vous met le doute. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre, euh, que cette personne, elle est vraiment malade psychologiquement ou, ou physiquement et que du coup, elle ne veut pas vous en parler. Et euh, voilà, elle, elle évite en fait, elle évite euh, de vous en parler et que du coup, vous vous posez multiples questions. Donc, prudence, mes amis, de ne pas être celui ou celle qui soit dans une relation un peu extra-conjugale où il y a des mensonges et des trahisons. Ou alors, attention aussi à des problèmes sexuels, hein, des problèmes sexuels, interrogations, euh, des problèmes aussi de maladie sexuelle, je dirais. Hein, euh, aïe, protégez-vous surtout si vous ne connaissez pas la, pas la personne. Protégez-vous parce que vous allez peut-être vous poser des questions aussi. Est-ce que je suis enceinte Est-ce que je suis pas... Est-ce que je n'ai pas attrapé je ne sais quelle maladie euh, Voilà. Hein? Donc, voilà. Euh, tout dépend de la relation dans laquelle vous êtes, mais attention toutefois euh, sur ce mois. Il y a des interrogations par, face à une trahison. Une trahison peut-être, par exemple, quelqu'un qui... Euh, euh, ne donne pas de nouvelles pendant un moment, puis revient comme une fleur. Euh, voilà, des choses comme ça. Euh, il faut s'interroger. Alors, justement, on va regarder un peu plus près cette histoire. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur le domaine sentimental pour les lions? Vous allez vous interroger, en tout cas, si vous avez une aventure. On va vous dire qu'est-ce qui se passe avec, avec elle. Est-ce que c est, c est pas, ça n'a pas l'air très, très sérieux, on va dire hein On va peut-être se poser la question, bah tiens, euh, j'ai couché avec et malheureusement, cette personne ne me donne plus signe de vie. Donc, je suppose qu'elle me trompe ou qu'elle a quelqu'un d'autre. Ça va être un peu comme ça. Alors, les lions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Message à venir, lâcher prise. Donc, vous allez recevoir des messages de l'univers et en lâchant prise, en étant dans, vraiment dans l'acceptation, voilà, de ne pas lutter, de ne pas chercher... Euh, réception de messages en lâchant prise, vous risquez d'avoir des messages deux fois plus vite que si vous, vous bloquez dessus, que vous dites quand est-ce qu'il me, me contacte ou quand est-ce que j'ai les réponses <rire> à mes questions, à mes doutes on va vous montrer la, la, la voie en fait alors les lions, s'il vous plaît les lions Oh, punaise Mauvais œil, jalousie, on l'a, hein. on l'a là. Hein. Ouais. Travail, entreprise, fin de cycle. Ah. Oh, my God <rire> Ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est la fin du cycle de le, du mauvais oeil de la jalousie. C'est peut-être ça, en fait. OK. En lâchant prise, euh, alors, il y en a qui sont concernés par une relation par le travail. C'est-à-dire que vous avez rencontré cette personne sur le lieu du travail de l'autre, etc. Le vôtre. Euh, le travail, un travail aussi euh, qui vous prend la tête, euh, vous êtes en face de quelqu'un ici où il y a de la jalousie par rapport à cette personne, euh, vous êtes sujet à des jalousies euh, sentimentales parce que vous avez un certain statut ou parce que vous avez une relation belle ou parce que, en tout cas, faites attention, protégez-vous comme je vous l'ai dit, protégez-vous hein, parce que, voilà. Si vous avez des aventures, protégez-vous aussi euh, sexuellement. Mais en tout cas, il y a quand même la fin du cycle et on me dit que enfin, on va arriver sur un amour durable. Donc, ouf Voilà, quelque chose va en ressortir de bon. C'est la fin des, des, des, des personnes euh, avec qui vous êtes chamaillé, avec qui euh, il y a eu des envies, il y a eu des, des embrouilles. Euh, ça a provoqué peut-être de la malchance dans votre couple euh, j'ai un autre signe qui est apparu là tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus lequel. Il y avait aussi une histoire de jalousie, donc c'est peut-être en relation. Fin de cycle, donc quelque chose qui se termine et c'est bien parce que c'est la fin du cycle de la jalousie. Par rapport à un travail, par rapport à une relation, par le travail, il y a un amour durable. Donc, waouh, waouh, waouh. Donc, en lâchant prise, j'ai l'impression ouais, vous, vous êtes complètement protégé de cette jalousie. C'est enfin euh, une idée de liberté, une idée que... Ce, on, va, on, va réaliser, on va réaliser quelque chose en votre faveur, c'est-à-dire vous éloigner de toute cette mauvaise euh, graine ici, on va vous protéger et on va vous faire connaître un amour plus durable dans le temps, un amour qui vaut la peine voilà, d'attendre, euh, de se battre, de travailler pour. Alors, ça peut être quelqu'un aussi dans votre travail qui vous envoie le mauvais œil, c'est ça, le blocage, et que, pour le coup, euh, voilà, vous n'arrivez pas à atteindre cette relation, mais vous l'allez l'atteindre parce qu'il y a l'univers qui s'en mêle. OK Alors, ensuite, on va faire un tirage pour le temps, voir un message, si vous avez une question par rapport à du temps, dans combien de temps je vais <rire> au mois de décembre, pour les lions. Trouvez votre centre. Vous décidez par vous-même, 5 jours. On a 12 semaines et 12 mois. Donc, on a le signe du poisson, qui est justement, moi, entre donc mars, en gros. On a, ah, on a le 12 qui me fait représenter aussi le mois de décembre. Donc, pour certains, ça va être vraiment le... Le signe que quelque chose arrive au mois de décembre, fin de cycle, 12, le pendu en plus, hein, le pendu qui est représenté par le poisson, et trouver votre centre, c'est-à-dire rester, euh, rester dans, euh, je pourrais vous montrer cette carte, trouver votre centre, c'est être dans la sérénité, l'acceptation des choses et des gens, et être serein, en paix, voilà. Voilà, Trouvez votre paix intérieure, c'est ce que j'aurais pensé. La paix intérieure, trouvez votre centre, trouvez là où vous vous sentez bien, où vous retrouvez vraiment en paix. Et euh, n'essayez pas voilà, d'essayer de, de contrer cette jalousie. Protégez-vous d'abord, pensez à vous protéger, c'est ça qui est important. Il y a une fin de cycle qui arrive, donc le temps que ça arrive, peut-être que les choses mettront un peu de temps, entre 12 semaines et 12 mois selon, ou au mois de décembre justement. Pour les plus chanceux, les choses vont se décanter. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci à vous tous. Passez une bon mois de décembre. Ciao, ciao